Tac. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec, euh, avec Lou, euh, étudiante en droit euh, et Lou qui a fait le programme High Performer Academy Salut Lou Salut, euh, salut Lou. Donc toi qu'est-ce qui t'a amené au programme Qu'est-ce qui t'a amené vers, vers moi tout simplement euh, La peur des examens en particulier et l'anticipation d'un concours d'une année après mais la peur des examens Ok et euh, du coup tu avais peur des examens et tu te, bah, tu te sentais comment au quotidien avec cette peur Ça me freinait dans, dans mes révisions, ça me freinait dans mes attentes, ça me mettait trop d'attentes envers moi-même et euh, ça m'empêchait de réussir mes années. Ok. Et, bah, et pendant le programme, comment, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti Comment tu te sens aujourd'hui J'ai surtout appris que j'attendais la, la réussite de mes examens alors qu'en fait, je pouvais réussir en, en ne les ayant pas. Ok. Très bien. Et, et du coup, euh, maintenant, tu te sens comment, au final, de voir que tu peux réussir et avec tes examens et aussi sans les examens Plus légère, plus, plus sereine. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de ce programme Le fait que ben, même si tu n'as pas le, le but que tu t'étais fixé, il faut toujours que tu trouves autre chose qui t'accompagne à côté et qui t'aide à et qui t'aide à voir que plus loin, tu réussiras d'une autre façon ok et, et du coup, euh, est-ce que tu conseillerais ce programme si oui, pourquoi oui, oui, parce que moi ça m'a libérée sur plein d'attentes sur plein de, de, de freins que je me mets à moi-même et d'attentes ouais, surtout d'attentes envers, envers soi de, de pression qu'on se met tout seul donc si ça, nous, on peut se l'enlever déjà les autres le mettront donc euh, nous, autant nous l'enlever à nous-mêmes Ok, c'est-à-dire que si tu pouvais résumer en, rapidement en une phrase avant et, et après le programme pour les, les gens qui, qui auraient envie de, de s'inscrire et qui hésitent peut-être Avant, moi, je me freinais toute seule. Okay. Euh, maintenant, c'est les autres qui me freinent et j'apprends à plus les écouter. Ok, tu apprends à plus les écouter les autres. Ouais. Ok, cool. Bon, bah, c'est top Lou. Euh, merci pour ce témoignage qui euh, voilà, pourra... Si vous êtes étudiant, il y a aussi des, des étudiants qui sont dans ce programme. Bah, il est aussi fait pour éliminer cette peur de l'échec. Et, euh, et voilà, bon, bah, Lou du coup, je te dis merci pour le témoignage et à bientôt. Merci à toi. Ciao.